Bonjour, nous sommes dans l'exposition l'impressionnisme américain du musée Thyssen-Bornemisa de Madrid. Nous ferons une approche de cette exposition à travers le concept crucial de territoire qui va nous aider à comprendre l'importance de l'impressionnisme international. Différentes questions pendant notre parcours vont nous aider à dévoiler le sens caché de l'exposition. Qu'est-ce que l'impressionnisme français et qu'est-ce qui caractérise l'impressionnisme américain Quelles en sont les différences S'agit-il seulement de technique ou de style Y a-t-il des différences réelles par rapport au territoire S'informer sur la nationalité des artistes ou bien situer localement l'œuvre, suffirait-il pour déterminer s'il s'agit de l'un ou de l'autre Ces questions et d'autres autour du concept de territoire vont être répondues et explicitées à travers une sélection d'œuvres de l'exposition. L'impressionnisme sans adjectif de français ou américain eut son origine dans la deuxième moitié du 19e siècle comme une réaction aux normes rigides de l'académie qui fixait les modèles, tant pour les thématiques que pour les formes. Il a commencé en France, mais plusieurs artistes de différentes nationalités ont participé à sa constitution. Parmi eux, les Américains Mary Cassatt, John Singer Sargent et James Whistler. Ces trois Américains sont connus sous le nom des expatriés, car ils se sont formés en Europe et ne sont jamais retournés en Amérique. Tous les trois ont contribué aux fondations de l'impressionnisme. D'autres artistes américains tels qu'Assam, Chase et Trabel ont visité l'Europe intéressée pour connaître et se former dans les techniques impressionnistes. Deux circonstances peuvent expliquer l'esprit nomade de ces artistes. D'un côté, la société des États-Unis commence en 1865 à s'intéresser pour ce qui se passe au-delà de ses frontières après la guerre de sécession. Par ailleurs, ils ont été élevés dans des familles voyageuses. Pour cela, on peut dire que le caractère cosmopolite de l'impressionnisme fait de lui un mouvement authentiquement international. Il aura fallu attendre presque dix ans, après la première exposition impressionniste à Paris en 1874, pour que les artistes américains s'intéressent aux nouvelles techniques. Beaucoup sont arrivés en Europe après une base solide de formation en peinture, mais dans leur voyage, ils l'ont développée dans des écoles de beaux-arts et des cours privés de dessin. Pourtant, ils étaient convaincus que leur meilleure formation, c'était les heures de travail en commun. Bunker et Sargent, amis depuis leur rencontre à Boston, leur ville de naissance, font de la peinture dans une petite ville à une demi-heure de Londres. Ils y font des expériences de peinture en plein air. Sargent ouvre ses perspectives en définissant un territoire concret, un petit affluent de la Tamise qui nous rappelle les images de ces impressionnistes français en bordure de l'Epte et à ses affluents près de la commune de Giverny, où résidait son grand maître et ami, Claude Monet. Ces artistes sont-ils retournés en Amérique Qu'en ils il avec eux Excepté le petit groupe d'expatriés, les séjours des artistes en Europe n'étaient pas définitifs. Ils y passaient souvent quelques mois ou parfois des années. La plupart rentraient dans leur pays avec un bon bagage de thématiques, de techniques et de perspectives nouvelles, ainsi que pas mal d'histoires et de bons amis. Leurs œuvres furent-elles bien accueillies dans leur pays d'origine quelle en fut la réaction, et du public, et de la critique Comment la divulgation du mouvement eut-il lieu au-delà des frontières de l'Europe L'impressionnisme s'est répandu régulièrement dans les états unis À partir des années 1880, les collectionneurs amènent de leur voyage en Europe l'œuvre des impressionnistes. La plupart des artistes à leur retour se sont concentrés à Boston, à New York et dans l'état de la Pennsylvanie. Les critiques des États-Unis déclarèrent la guerre aux impressionnistes américains. Leurs tableaux sont attaqués de faux ou conventionnels, et l'on entendait dire qu'un Américain authentique valait mieux qu'un Français par imitation. Au tournant de 1890, beaucoup d'artistes de l'Amérique du Nord qui étaient retournés de l'Europe incorporèrent de nouvelles thématiques, compositions et couleurs de l'impressionnisme dans des scènes à ambiance de leur pays. Une ville ou un paysage des États-Unis pouvait-il vraiment être une source d'inspiration Charles d'Assam a été l'un des premiers créateurs ayant intégré petit à petit les techniques issues des cercles artistiques français. Il a été aussi l'un des premiers auteurs de l'Amérique du Nord qui s'est battu pour que l'impressionnisme perde son nom de français et adopte finalement celui d'Américain. Assam présente un territoire américain, la ville de Boston et un événement concret, l'Exposition universelle de Chicago de 1893. Nous savons qu'Assam se trouvait à Chicago l'année précédente mais qu'il n'a pas visité l'exposition. L'image du tableau est alors une représentation imagée du salon. Assam connaissait bien le pavillon de l'horticulture par des dessins. Le parc autour a été probablement peint dans l'atelier de l'artiste. L'œuvre au verger est probablement le meilleur témoignage pour montrer comment les États-Unis ont embrassé l'impressionnisme et l'ont adapté à leurs propres besoins. Tarbell a peint sa toile en deux moments. Il l'a commencé en Europe et n'a introduit les figures qu'à son retour en Amérique. Les regards croisés et les conversations que l'on peut apprécier dans l'œuvre n'ont donc pas eu lieu dans le paysage représenté dans la scène. L'herbe, les arbres et le ciel sont français, mais les modèles, c'est-à-dire la femme du peintre et sa belle famille, ont fait leur pose en réalité dans les alentours de Boston. Or, la critique des États-Unis a reconnu malgré tout le tableau comme une motivation patriote pour être fier. Le public s'est d'ailleurs identifié avec les vêtements des modèles et a compris les attitudes et les poses sophistiquées comme étant des images fidèles de la réalité. Peut-on trouver dans d'autres territoires des échos de la peinture impressionniste Ces peintres étaient-ils aussi passionnés par d'autres cultures Avec l'ouverture du Japon et l'essor des routes commerciales dans la moitié du 19e siècle, le japonisme se répand vite en Europe et en Amérique. Les tableaux des impressionnistes adoptèrent alors des éléments propres aux gravures japonaises. Ce tableau appartient à la célèbre série des nocturnes. Du quartier de Battersea, on aperçoit des silhouettes anonymes flottant sur la tamise à son passage par Londres. La toile a les caractéristiques d'une palette aux couleurs délavées qui reproduit fidèlement les transparences de la lumière de la Lune. L'artiste nuance les traits horizontaux de l'œuvre, casant comme dans des boîtes indépendantes le premier plan, le plan médian et l'arrière-plan. La ligne de l'horizon en hauteur rend encore plus évidente l'influence de gravures japonaises sur Whistler. Un autre trait d'influence orientale peut être apprécié sur la signature du peintre, décorée du monogramme d'un papillon. L'influence des cultures orientales demeurera. Et en 1890, William Mary Chase va réaliser une série de portraits en kimono de sa famille et amis dans son manoir à Long Island, parmi lesquels on peut trouver le kimono de la collection du musée Thyssen-Bornemis. La figure féminine de l'œuvre de Chez est non seulement vêtue d'un kimono en soie, mais aussi assise sur une petite chaise en bambou devant un paravent oriental. Elle regarde une série de papiers avec des dessins japonais. Le 4 présente aussi la même influence orientale, par sa perspective ascendante et dans l'asymétrie de la composition. En 1890, Bunker, l'un des artistes présents dans cette exposition, écrivit une lettre à une collectionneuse pour lui expliquer le besoin de connaître la localisation. Il s'exprima en ces termes « Je connais la moindre touffe d'herbe, le moindre oiseau, la moindre grenouille en ces lieux, et tous se font aimer ». Pour eux, tout coin caché de la réalité fut connu et reconnu dans sa beauté et dans sa force locale, dans les détails les plus insignifiants. Les lieux où nous habitons, notre ville ou notre village, sont également significatifs. Pour ne pas oublier les valeurs que tout ce qui nous entoure représente dans notre vie, pour faire un registre avec notre société et notre culture contemporaine, nous vous invitons à faire une cartographie des lieux où vous habitez dans des formats qui vont au-delà de peinture. Cartes, photographies, enregistrements sonores ou vidéos, de simples objets, tout format est approprié pour le registre de notre entourage et la connaissance profonde de l'endroit où vous habitez. Si vous voulez partager votre cartographie locale de la force du territoire, vous pouvez le faire à travers les réseaux sociaux Facebook ou Twitter ou en créant un nouveau tableau Pinterest.